Chers traders et investisseurs, jeudi 20 juin, bonjour. Eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce matin. La banque centrale américaine s'est également montrée très conciliante hier soir. Et donc les marchés ne regardent de nouveau, et comme toujours depuis quelque temps, que le vert à moitié plein. Et euh, ils se dirigent comme un seul homme vers la seule chose qui rapporte pour le moment les marchés boursiers puisque les obligations ne rapportent plus rien du tout et donc ce matin ça continue le seul sens qui importe est celui du nord et reste, reste à savoir pour combien de temps ça va durer toute la question est là bref, donc il n'y a aucun changement sur les jours précédents et comme la volatilité intraday du fait de la consolidation à baisser, les trades de ce matin sont moins impressionnants, mais nous avons quand même réussi à en faire 5 gagnants sur 5 et en générer une médaille. Nous vous souhaitons de très bons trades, une bonne journée et à demain.